Je fais un boxeur, ça a le boxeur. Ah, pour vous. J'ai J'ai J'ai là. par là. Ça Oh là. Yep, yeah. <laughs> Bonjour, bonsoir tout le monde. Journée jeudi, Nous, c'est 25 avril 2023. Bienvenue sur toute dernière information. Nous, c'est Sophia TV83. C'est le moment pour me présenter un pile point qui peut être essentiel. La nouvelle pour Journée jeudi. La police nationale a annoncé un ravage total mélangé avec peuple. à peuple. Mais jean, un pile de monde a quitté sous ce matelas pour aller réfugier dans la zone cabaret, à Caillet ou encore dans l'autre dans la ville de Samak rive dans une ville conaive, situation avin, puis mélanger toujours. Après ces gangs canarés qui mettaient pepla d'yeux, et je jodia juste dire, là, t'y marie pas monter, Timari pas descend. Il y a le côté gagné, commissaire Miss Kaden qui mettait un il chef gang qui t'a fonctionné dans les hauts Pour côté n'a pas les là, Monsieur Abdoumi pour l'Orient éternel et un rien pas privé le côté les là gagnait la paix totale avec citoyen citoyens ça. Mais not mission note une information STPG Annonce, y'a rive fouke, mette en am accord trois individus dans la commune, l'embe, pendant weekend week-end. Y'a eu un an, maf, légal, dire le Alexandre Bataille, alias Tias, et l'autre, c'est Alison Bataille, c'est chef gang, qui a dirigé maf, la l'autre eu côté, y'a des alliés qui se prévillent, alias Silencier, avec Saintil patrick alias Tichier, pour qu'il y a dans la vie, y'a eu un pal, pour répondre à Autorité yo souzak Yo ta reposhe Comme quoi il se moun kap mette problème En ta communauté nous préférons un grand virage dans l'actualité nationale. Les choses sont censées dégénérer. Pourquoi les gens n'ont la pas l'air là Base, gangriffe, levée, campe, suite à ce qui s'est passé n'importe où présent. Mais c'est paniqué, ils ont tué les journalistes dans la ville Saint-Marc. Mais pourtant, tout le peuple a été dos à dos, rivié, tué, deuxième bras droits, chef gang, Luxon. Là. Plus de détails, avec, avec des informations dans la nouvelle. Pour journée, je dis à des IVNS, nous pourrons faire le premier coup de pied nous dans la Tibonite qui pourra apporter plus d'explications de concernant sa capacité n'a grande rivière à rivière de la Tibonite. précisément n'importe où vient à l'autre pays qui en cachoumbé pour côté n'importe où. vous connectez gros réseau information. nous c'est Sophia TV 823 réseau Paola dans le département de la Tibonite, dans la ville de Semaka, hier soir, des crime qui fêtent, des bandits exam, il n'y a pas eu d'identifié qui tué et hier soir Yon animateur et émission Jamais Dodo, qui euh, compte passer chaque week-end sur Radio Télé Evolution, dans la ville de Saint-Marc. C'est dans la cité Venabandi, yon te al-levé, et Eric Chal, alias Forever, qui travaille dans radio Evolution. Et semble te gagne yon lot moun yon te levé tout, qui uh, Saint-Ville Pedro. Demise sa yon, yon pren yon, et puis yon et en dehors de et personne ne peut reconnaître exactement dans qui zone il y a tout, mais l'information fait connaître que M. Sayo a e, bel et bien perdu la vie. Yo. Affrontement entre bandits e, grand e, et grands et qui a et puis un groupe qui a fait résistance dans la zone Chandelle. Après, bandits axam examens ont cherché et kidnappé un camion qui t'a sorti la République dominicaine, Il a été un en pile de zam ça a cause. Tout le monde net dans l'Ancourt est obligé de fermer dans la caillou. Bilan, il y a un bandit que nous capable capables de confirmer qui a perdu la ville, il y a plusieurs autres qui sont blessés. Venez-Saint-Désir, qui est collaborateur de nous, pour nous dire comment ça y est dans la communauté rivière à court. Tirigez la Tibonite depuis un bon bout de temps, qu'elle ne connaît pas la présence de la police. Et c'est bon dieu qui laisse faire tout ça voulez, dans la communauté. D'ailleurs, il y a une population obligée à accommoder avec l'ensemble de ça qui est imposé comme loi dans la communauté Riva Tibonicienne. Il y a à bout portant dans le centre-ville de Tibonite. D'ailleurs, dimanche, là, monsieur a défilé à bord plus de 10 motocyclettes avec gros âmes, 30 fois dans les et certains ayou est habillé avec uniforme la police te gagne gilet pas balle à casse la police dans la tête, c'est ensemble et bandi et palmis avec bandi et ça qui te gagne dans la tête, Dickenson et Diplex qui te représenter gang défend l'ODA, qui te fait défiler et c'est l'information qui n'était gagnée. C'était direction, zone pour paris pour prendre. L'information a été déjà prise la rue. Il ont été cassé on tournée. Il a été tiré plusieurs coups de balle sous Grand Ri, tiré la Tibonette qui était causé en pile panique dimanche-là. Pour pratiquement la hier ailleurs, c'était pratiquement toute panique dans la commune. Malgré le matin, et puis après 7 février, l'école était fermée dans le et bien, divers secteurs dans la communauté a été chités ensemble. Pour te réfléchir, comment on t'a entendu pour permettre que l'école retourne à l'ouvrir la communauté pour permettre que Timonio ait recevoir des d'instructions? Eh bien, hier, tu as gagné environ 10 l'école qui ait l'ouvrir la communauté ko pour accueillir pou Timonio, malgré que tu pas arrivé en grand nombre, ben mais chaque école a été gagné. Il une quantité d'élèves qui ont été déplacés pour recevoir le cours dans l'école. Malheureusement, dans l'après-midi, la situation a pratiquement dégénéré Après M. Baz Grand qui a un embranchement sous Rodoué, toujours dans la commune qui est les petits a déclenché une opération vers une machine qui était sortie en République dominicaine. Et c'est pour qui s'est en cours. Natif Natal, machine na te ye. monsieur, antenne so sur depuis la traversée. Tu es venu qui n'ont pas de machine te Tout en pour pou la cause. Euh, e de et qui constituait le groupe résistance sous zone ça. Gagnons Médecins qui sous zone là, qui te fait tentative pour les villes. Donc, vous parler des docteurs et keb James Keby. Eh bien, ça t'apprend la cause, que les population, qui dans la communauté Lyon-Coutroise et eh dans la solidarité, te permet que pour faire face avec euh, monsieur base grand qui la cause. selon l'information qui nous avons déjà confirmée. Il y a plusieurs qui ont et blessés dans le cadre de l'affrontement. Mais hier soir, nous avons bien confirmé qu'il y a qui ont été avec un cadavre qui était dormi dans la cour. Le chef de l'élection là, il a fait pirouette depuis hier soir pour être enterré. Il a battu 25e. C'est matin, il a cassé le rendez-vous pour être pratiquement enterré soldat, qui est soldat base gangriff et qui était atteint et qui était mentalement blessé et suite avec la résistance que le monde dans commune et était pratiquement fait avec hier après-midi. Pour matin, c'est l'information que nous avons déjà disposé une grosse difficulté pour les citoyens et citoyennes qui était quitté ville de la sibonite pour traverser Passe-bac, qui c'est Rivière La Tibonite-Lan, qui partageait les limitrophes entre Tirivière, Verret et Lyoncourt, et l'ensemble des groupes qui constituent résistance dans le coupon, avec Chandel, Borel Interdit et question de transport sur Tirivière La Tibonite pour venir dans la zone Zaire la cause en pile les monde qui était déplacés, qui était centre-ville qui la tiboné qui ont traversés, ils n'ont pas traversé passe-bac pour venir régler les activités qui ont gagné dans la commune, la commune verrette, et saint Mac, vous n'êtes pas traverser Pour matin, c'est l'information que nous disposons, M. Bas Gangrifio est déjà sur tout son route, Moroudouéa. Et qui la cause en pile qui est cassée, beaucoup de monde, qui a dans la communauté liankouisa, parce que vous ne pas connaître à qui option que M. Bas Gangrifio traversait. L'autre information, pendant que M. Tevin a tiré un peu le coup de balle sur Lyon-Couillère, il y a eu eh plusieurs Lyon-Couillères qui ont kidnappé kidnappés et rentré dans la base de Déjà la cause que les familles ne participent pas à plainte pour demander à M. Bandi de temps pour pour libérer les otages parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour pour payer pour eux et ils n'ont pas de pour eux avec bataille a fait contre gang, d'ailleurs, Mounsao, c'est religieux qui est, c'est l'activité de l'église qui est fait dans la communauté, ya, tout simplement. Nous prêlons avec la uh, situation de tension qui était te gagnée hier, ça qui été paralysé uh, toute activité qui était de fête, uh, journe, uh, que ce soit l'école et uh, que ce soit quelques business tout et transport transports publics, était uh, fait uh, timidement, c'est si suite avec la uh, situation de tension qui était te gagnée dans diverses zones dans la région métropolitaine. Uh, Canapé vert, jour, début, si, même dans le centre-ville, Pont-au-Prince. Les gens ont suivi ça, à sous auditeurs sur tout le réseau social. Il y a 14 bandits qui perdent la vie. Après, ils ont la police. été fait hier matin, bien bonnet, dans la zone Canapé vert. Après, la police a fouillé, n'a pas saillé. Et elle a été jointe les âmes la mais si ça yo mettez 10 gouvernement qui d'après ou même pas fait un pour contrer carré gang dit y a, a, a de fait tête justice en côté quelques les chauffeurs Les hommes là, les policiers vont faire des vous mettez mes sous Les hommes mes sous autres les bien la police, les les ils la même pas les de la mais, mes amis, nous, pas vivre dans une situation comme ça. Si à vivre là, mes amis, nous, elle pas bon. Elle pas bon, nous, pas qu'un monde qui pourrait aider nous. que nous, on est premier, comme nous, pas qu'un, président de la À nous, nous, on un monde qui comme si premier ministre, qui paraît président, qui c'est Ariel. On a ma matin, il paraît qu'un monde. Soit disant, nous, d'Aïti américain. pas je ne rien pour la population. Tout le monde a pour, c'est dit, américain ils mettent ensemble la carrière, des armes, ils ont tué les population. dans Mais maintenant, il dit c'est pour la police, le peuple n'a La police est toujours peuple Mais la police les peuple Combien de monsieur, combien on tout demandé, on a par rapport aux choses habituelles, a dit, chaque coup de c'est pour pour pour un pour faire faire un de vous avez un pour nous allons marcher sur les yeux, ça qu'elle pas l'État pays, ça est ça Et je vais bonne poule. Allez, moi-même, je vais prêter ma tête à nous. Je vais prêter ma tête à moi. Parce que l'Amérique connaît ça très bien. Elle connaît, koun, Ariel connaît très bien. Valez, les gens qui ont passe à matière, c'est normal. Nous si prenons gang. Nous détruisons. gang. C'est normal. Nous ne pouvons pas dire que ça va prendre gang ou pas jouer à gang. Tout le monde qui a bâton nous, pratique pas nous, manchette nous. Tout côté, mais ma petite messieurs, pour qui ça, monsieur nous nou nou bon nou ne prenons pas prendre amis, nous yo prenons pas commissariat nous ne yo. bon monsieur c'est nous ne prenons pas c'est nous ne prenons nous ne pas nous ne pour nous ne pour nous ne prenons nous c'est prenons Moi même c'est pas et voilà, ça c'est et voir divers euh, citoyens, mais divers témoins, cette situation qui a développé hier, qui passé hier dans la zone canarie vert nous connaissons, une et imagio y a fait monter les sur toutes les réseaux sociaux, côté que nous, eh bien nous, t'ai gardé nous, Côté que on coupe jeunes garçons qui étaient en bus et qui étaient à là, avec toute bâton clignot qui après, Est-ce que c'est un renfort est-ce que c'est au travail de pour dans, dans diverses localités en des Dembuci et pour aller endiguer les populations dans ce monde et nous t'en comment que la population lui même lit passe, Nexayo à l'infinitif, les touillés, Après ça, elle mettez des yo. Mais là depuis dit c'est depuis dimanche 23 avril 2023, dans la nuit, on disait 2-3 heures dans matin, pour l'ouvrir, hier matin la situation était très, très compliquée dans la zone de côté habitant habitant zone la zone de SOS zone autorité pour garder comment ça que il situation parce que le problème ça a un impact sur tout le monde dans la zone parcours, zone et près zone Saïou mais toutes zone ça, yu, toute zone, ça yu, vraiment sous tension à cause situation qui t'a passé dans début ci, qui a passé en dans la zone toujours zone on dit dit que zone et, on dit exactement zone euh, Tsavane tout côté ça zone Galilée côté ça yo c'est le côté qui n'a joie tout côté ça c'est le côté comme si Mounio était, comme si on petit suspecte, suspect suspect était te sous tension t'a suivre comment yo même ça t'a dérouler pas reste parce que il question a question ce presque on dit oh on, au moins, plus passer, on s'entend nègres pas seulement dans le mais, qui t'apprêle, établit basio, côté qui est les cités d'Aniel. Et là, c'est exactement côté nègre t'apprêle, établit basio, pour, yo, rivez, terroriser population, dans différentes localités, <inaudible> timeline, en date纙, en de droite, côté, c'est en les, toujours, en les têtes, zone, la grotte, en les têtes, zone, ça, c'est des côtés qui, vraiment, difficile d'accès, ok? Qui est difficile d'accès pour euh, soit machine ou bien moto d'arrivée. ça veut dire c'est là négociable tabibajo en lait dans en tête zone saio selon un sac qui dit et bon côté et euh, on dit population et bon côté tout de l'autre personnage notable dans la zone qui au mêmes té t déjà même été c'est préparer autour faire Essayer de prendre des dispositions pour empêcher que situations de même les villes, paraître compliquées. Non, exactement ça par rapport avec situation ça. Maintenant, tout hier soir, côté que n'apprennent que population dans différentes localités vous t'es monté, monté brigadio, ok, t'es monté brigadio, et à bas ténèb, qu'il faut faire à pour vous faire veiller. Pour yon dit cafoufeuille, pour dire dit toute zone, pas peu de choses dans le périmètre, ça. Périmètre toujours, zone canado, Canada, zone bon Digicel, tout côté ça au parcours, zone sapoti, pour tout côté ça même, yon pas tout pas tourné là, et exactement, même gens avec des séries de l'autre zone, qui yon même qui déjà yo gâté par rapport avec l'armée, qui qu'un zone ça ou qui achetiez zone ça ou là gens contents d'après et ça qui dit bon côté bon côté pour la ça, situation qui peut être très difficile mais il est donc capable de dire lit peut être très très compliquée là pour monde a fonctionné pour monter qui a vivre dans différents localités ça nous allons venir avec Andy port parole la police Gary des j'en détiens là sur question questions ça Gary lui-même qui dans compte qu'il t'a gain avec journaliste dans compte que gain avec la presse mais il est clair que pour le parler et concernant situation ça a développé ça qui passé et profiter fitez parler sur l'autre dossier mais on vient avec Gary Deroussi lui-même qui était concernant l'information. ça on vient avec Gary Deroussi là qui claire aujourd'hui Garide Gary Deroussi dans cadre rencontre as avec la presse ailleurs, pour pour ça Gary Deroussi là présenter ça capable de là bilan on dit non bilan que l'opération que la police rivé mené on garder ça mes pote voir à dans sa galerie qui a réagi sous question en mort 14 résumé bandi population en canapé verboulé, lancer un appel la à bail citoyens pour collaborer avec la police, mais c'est sans violence. Gardez aussi à qu'on est malgré fort. la police tend les fait pour te arrêter à la police et aussi faire pour arrêter individu Ça peut empêcher même habitants dans différentes localités et dans vert. mais par-ci, Monsieur Saïo, était Navio, Tuyio, et puis après ça, mettez discussion par la police a confirmé lundi 24 avril, le chef Gangtima Kac Mori et ses services, ses c'est la police, qui qu'il y ait la police, information. Ça, d'après inspecteur divisionnaire, commissaire, inspecteur divisionnaire Gary Ouzier, qui fait qu'on estime à quatre morts après le témoin blessé dans cadre d'une opération. La police a mené, dans Thomassin, côté la police est rives libérée, plusieurs otages six fusillés d'assaut récupérés, plusieurs bandits bandit et tombé tout, Sassy et Paul, Gary et Des nous préal éviter de couter et pour parler à la police, sans Gary et concernant information ça. Nous venons avec Gary Dehousier qui lui-même, pour à parler concernant Sayo, nous pourrons venir avec Gary Dehousier. Le 9 avril 2023, au niveau Thomasin, côté que nous avons perdu trois jeunes policiers qui, eux-mêmes, étaient au service du pays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 travail qui n'est pas facile, mais il m'a dit en pile de détermination. Nous connaissons le 2 avril des coopérations au niveau Thomasin, zone La Boule. Côté que, comme bilan partiel, il y 6 fusils d'assaut qui récupérés, il y a 2 radiocommunications, y a 30 véhicules qui immobilisés, il 7 motocyclettes qui immobilisait immobilisés dans Fief ainsi connu, une génératrice qui détruit, a trois cadavres que la police récupérait suite à un tirs avec la police, plusieurs bandits qui, malheureusement, blessés mortellement suite à intervention et à échange autour avec la police. Gagnant tout plusieurs otages qui sont arrivés libérés lors de l'intervention Saraïo, gagnant Metellus Carlo ou Metellus Petit Homme alias Timakak, chef de gang, qui a opéré dans toute zone non, et dans pile monde, dans la population qui est victime de réseaux, de kidnapping, de enlèvement, de séquestration et des policiers qui, tout qui est victime tout que nous connaît. Suite à dernière intervention, selon source de renseignement nous, Timacac, chef de gang, source de l'enseignement nous confirmé que que est décédé suite à l'issue. Nous connaissons ce qui s'est passé tout le matin en tout au niveau du canapé vert. Côté que la police a intercepté un minibus et a aboli plusieurs personnes armés. La police a fait toute sa capable pour que les mon de préférence et conduit devant la justice. Mais vu la colère population ce que nous comprenons, et nous avons profité tout pour nous dire à la population nous comprenons la situation qu'a a traversé Et nous toutes, notre société victimes, victime. Mais la collaboration qu'on a apprendue, il faut que li, sans violence. Et ça, que a demandé à la population Et tout effort que la police a fait, malheureusement, bandit armé dit qui était à bord véhicule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 Et voilà, ça c'est exactement pour parler de la police qui s'est gardée de Ouzier, lui-même, qui est à parler là concernant. Mais exactement ça qui est arrivé à hier, d'abord, elle présente bien l'opération de la police, elle dans la date qui était dimanche 9 avril, dans la zone Thomasin, côté hôtel, les groupes gangs. bien, mettez-lui ça, petit homme, mais, car le petit homme dit, ma quand même, mêmes mené. Mais nous attendons là, comment que Garcédé Ouzier de bien ça et même parler selon ce que la police a même fait confiance dans mort mettez-lui ça, Carlo, ça qui s'est... Les qui rivé et perdit la ville. Et la gare de qui était mis à tout concernant la hier matin dans le canapé vert. Et il y a témoignages, divers témoins après la gare de l'Oise dans le canapé vert. Pour, pour le police nationale de l'Oise, la gare de préoccupation par rapport à la situation et sécurité qui a développé dans ce matin là Inspecteur divisionnaire a fait est la police a fait toute salle capable pr pour prendre le contrôle de l'Oise. Mais les plaidés ont bon de équipement pour la police, on hein, mette bandi dans le l'autre côté et l'autre côté, la police a pris en disposition pour retourner dans le commissariat yo, dans le département de l'Azibonite. On profiter remercier toute la police à ka population qui a bataille pour insécurité à Kaba. Et puis, on a des dans les deux entités qui un côté Gary et Deouzi, dans le micro, Josieu et Bel Amour. Dans l'antibonite, nous avons deux commissariats qui, pour le moment, pas de policier, à savoir Petite Rivière, et en cours, il y a des dispositions qu'on prend au niveau de la direction générale pour que la police retourne dans l'espace là, avec, bien sûr, des matériels, moins logistiques pour les policiers qui sont capables de travailler. Et pour la situation sous ce matelas-là, il y a. Plusieurs informations qui viennent nous, et côté que, il y a plusieurs monde qui est dans la zone de ça. Pour le moment, on a rapport définitif de responsable dans la zone Sahara pour exactement combien, mais ça a préoccupé nous, et il est préoccupé au commandement, et nous réfléchir pour que les interventions vraiment soient faites dans la zone ça. Mais tout de suite, la situation s'est développée. Et la police, beaucoup de balais, fait toute salle capable en fonction de matériel pour que soit capable de dans les zones Et nous tous connaissons déjà qu'au niveau logistique, nous sommes limités en termes de moyens, en termes de matériel. Et ça fait grand-pile qu'il faut a fait au niveau du commandement pour que renforce renforcer capacité, matérielles, équipement, la police nationale, là, de manière pour que... Les bonnes situations de troupes, les bandits envahissent l'espace pour la police même capable de réagir. Et encore une fois, la a dit population, où ses yeux, la police, et pas gagner l'autre partenaire qui voulait pour vaquer librement l'activité, partenaire, ça c'est la police nationale, et c'est ensemble qu'on le fait. Au commandement tout, à féliciter tout policier, dans le dernier moment, pour dévouement, détermination, courage yo face à la situation et Malgré, encore une fois, nous limitons au niveau logistique, mais pas de équipe plus forte que détermination et courage. Et les policiers ont vie, les policiers ont tout ça en termes de capacité pour qu'ils soient même à de et en fonction de moyens yo, pour yo qu'ils à faire le travail. Yo. On a remercié toute la population. Côté, nous, quoi encore. Et on a toujours cru que on mariage, la population, hein, avec l'a police bon résultat. C'est la solidarité ça, que nous avons demandé chaque jour avec la population. Hein. Et ça fait que nous remercions parce qu'ils voulaient des signaux pour que montrer, nous montrions la fait toute seule capable pour que puissent de solidarité et collaboration collaboration. Pendant la période de dossier sous après matelas, direction à 6 6527, c'est quand monde qui quittait la localité sous ce la ville Cabaret, à cause du phénomène insécuritaire qui déjà atterrit dans la commune à Kaye. Selon le chiffre président du conseil municipal à agent jean Gilles, agent intérimaire, cité, drapeau, avoué, un message, il a conseillé, pour quitter, pour déposer les armes. En côté. jean n'a mis correspondant nous, depuis ville, la Akaye Pascal Fleuristil. Côté Napalé là, entre moun sous mat la, moun commune Kabaret, nous environ 6,527 moun qui placés dans 800 hébergements. Pour nous citer comme ça, pour nous comme ça, santé Kafou Poua, vice délégué sur l'Ordissement Akaye Kabaret, ya. Une maison qui en face grand cimetière à la Balade, y a un la la Balade, de de de Rappelez maintenant à toute bandit Que ce peuple ça, a pas c'est a pillé, a ya, a, yo, a, yo, a ya, si li semblé et c'est se lui même qui fréit C'est lui même qui semblé à C'est pour un bandit yo pris conscience pour dire que ce dit chaque jour. Au contraire, c'est eux-mêmes pour t'a protéger. Si vous t'avez plutôt, le monde qui va aux âmes pour détruire votre tête, pour détruire propre soeur avec frère c'est sous le ce monde ça, vous. au contraire, pour t'attaquer.